En un mois, les cours de l'or ont chuté de 8% et ceux de l'argent de plus de 20%. Comment cela se fait-il alors qu'on attendait dans les, dans les prochains mois l'or à au moins 2200 dollars, voire, voire 2400 selon, selon certains observateurs, et l'argent, là encore selon les observateurs, entre 30 dollars 30 et voire, voire 35 dollars. Dans les deux cas, je parle de l'once de métal, bien entendu. Faut-il craindre un effondrement faut-il vendre Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour réfléchir ensemble à l'avenir à court terme et à moyen terme de l'or et de l'argent, euh, l'idée étant d'essayer de se faire une idée qui soit à peu près juste de ce qui va devenir des cours de ces, de ces métaux, en l'occurrence surtout de l'or, euh, à échéance de, de quelques mois voire, voire d'un an ou deux, de manière à prendre aujourd'hui les décisions qui pourraient s'imposer. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, bienvenue parmi nous et de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à produire sur le sujet de l'avenir de, de l'or et de l'argent, ainsi que de manière plus large sur tout ce qui touche au thème de l'économie, du patrimoine et de la finance, et qui sont les, les trois axes de cette chaîne, bien c'est simple, je vous invite à vous abonner, soit à partir de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran, ou alors en cliquant sur les, les lettres PLUS majuscules qui vous ouvre le menu déroulant sous la vidéo et au bout de quelques liens vous allez trouver celui d'abonnement. Donc au moment où je fais cette, cette vidéo, par référence à ce était les cours de l'or et de l'argent il y a un mois, et eh bien c'est clair que ces cours, ces cours ont baissé. Pour l'instant il s'agit d'une baisse de court terme étant donné la, la référence de temps que je, que je prends et puis même si on se plonge plus profondément dans le passé c'est toujours une baisse de court terme puisque dans les dans les mois qui ont précédé ce qui se passe aujourd'hui euh, l'or n'avait cessé de monter et l'argent avait lui-même recommencé à monter alors euh, commençons par analyser cette, cette baisse de court terme euh, en ce qui concerne l'argent je vais vite l'évacuer d'abord parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo et puis parce qu'il apparaît de plus en plus, en tout cas depuis que j'observe les cours de l'argent, il, il m'apparaît de plus en plus que les cours de l'argent ne font que suivre les cours de l'or, avec souvent un décalage important et euh, des amplitudes également plus importantes, mais, mais pas toujours certaines. Autrement dit, l'argent se comporte par rapport à l'or un petit peu comme les bourses, les bourses européennes par rapport, à, par rapport aux bourses américaines quand aux états unis ça monte et eh bien l'Europe suit, quand ça baisse l'Europe suit c'est un peu pareil pour l'or et l'argent ce qui m'amène à, à attacher de plus en plus de, de valeur à l'analyse que j'ai produite eh, il y a de cela maintenant, ça fait, ça fait, bien, ça fait bien un an euh, c'est ça à peu près un an, euh, dans laquelle j'expliquais que euh, à mon avis l'argent pouvait être intéressant euh, en termes d'investissement dans une optique de spéculation euh, l'idée centrale étant que euh, l'argent pouvait être amené à monter très très fort et beaucoup plus fort que l'or si au préalable l'or s'était mis à monter beaucoup et qu'une pénurie d'or face à une demande elle-même provoquée par, par l'envolée du, du, du métal du métal jaune si une pénurie d'or se faisait jour et ben, faute de gris on mange des merles, les investisseurs se rabattraient sur d'argent. bien, plus, plus le temps passe et plus j'observe les choses, plus il m'apparaît que c'est cela qui est probablement le plus réaliste. Donc, pourquoi l'or baisse-t-il à court terme Pourquoi l'or baisse-t-il depuis quelques semaines La première raison que l'on peut invoquer, alors évidemment, les raisons, on les donne a posteriori, c'est-à-dire que lorsque les choses se passent, on ne peut pas forcément en déduire que telle conséquence aura lieu, en l'occurrence, que l'or va baisser, même si on peut, euh, si on peut penser que c'est possible. Mais par contre, une fois que les choses se sont produites, ben, effectivement, il faut, char il faut chercher des causes dans ce qui s'est passé, et dans ce qui s'est passé récemment, puisque le mouvement est récent, et comme cause... Ben comme cause d'ordre économique, il hein. n'y a, a pas de mystère, l économique et financier, c'est là qu'il faut chercher. Ce que l'on observe, c'est que depuis quelques semaines, ben les, les bourses qui avaient bien remonté dans les mois qui ont suivi le, le Covid, qui avaient même remonté au-delà de ce qui paraissait raisonnable, stagnent, et puis euh, ont entamé une période de très grande, très grande incertitude. Le fameux retour de la volatilité dont je parlais dans, dans euh, ma vidéo, je crois la, la précédente ou, ou celle, celle, celle d'avant, Toujours est-il que la tendance des bourses maintenant est à la baisse, puisque aujourd'hui on est autour de 4.800 sur, sur le CAC, euh, alors qu'au meilleur moment euh, des mois qui ont suivi la crise du Covid, enfin, qui ont suivi le printemps, le CAC était remonté jusqu'à 5.000, mettons 5.050 ou pas loin de 5100 je, je crois. Donc il y, y a un reflux qui se, qui se produit. Alors que se passe-t-il dans ces situations de, de reflux des cours eh bien, il apparaît ce qui s'étaient déjà manifestés euh, au mois de juin dernier. Euh, l'or à son tour se met à baisser, et s'il se met à baisser, ça veut dire qu'il est plus vendu qu'acheté. Alors qui va vendre l'or dans ces circonstances Eh bien, ce sont pas forcément les spéculateurs, au sens stricto sensu, mais euh, les gérants de portefeuille, donc on va dire donc les grands opérateurs, les grands investisseurs qui font les marchés financiers. Euh, bah, tout simplement parce que ces gens-là jouent une reprise des cours, du cours de bourse, compte tenu que l'idée générale parmi les professionnels de la bourse est qu'on est toujours dans un cycle haussier, que ce cycle a été juste mis entre parenthèses par la crise du Covid et qu au fur et à mesure qu'on s'éloignera du Covid, eh bien, les hausses repartiront d'autant plus fort qu'on a déversé, je vous le rappelle, des milliards, des milliers de milliards sur les bourses occidentales en particulier. Alors à partir de là, eh bien, ces, ces gens se disent que ça va, ça va remonter et qu'il faut profiter de toute baisse des marchés, comme c'est le cas à l'heure actuelle, euh, pour réinvestir, ou en tout cas, il faut se tenir prêt à réinvestir. Alors pour, pour se tenir prêt à réinvestir, ben, il n'y a pas 50 solutions, il faut des liquidités. Et euh, comment, faire, comment avoir des liquidités quand, euh, eh bien, en gros, on est, on est au taquet, hein, qu'on euh, qu est investi de, tout, de tous les côtés, ou même si on en a, on en veut encore plus. Il faut vendre des actifs, et des actifs dont on pense qu'ils ne seront pas forcément concernés de plein pot par la reprise des marchés financiers, et en l'occurrence ce sont les métaux précieux euh, et d'autant plus que sur ces actifs on est gagnant donc on, en même temps on fait des prises de bénéfices on se fait une réserve une réserve de, de moyens pour investir pour l'avenir ça c'est la, la chose la plus euh, enfin, ça c'est mon analyse mais qui maintenant n'est plus mon analyse parce qu'elle est de plus en plus partagée et puis il y a aussi une analyse qui elle, est beaucoup plus traditionnelle, c'est la notion d'appel de marge, c'est-à-dire quand la bourse baisse, eh bien ceux qui sont en position... Euh, ceux qui sont en position d'achat à découvert euh, enfin d'achat à découvert, d'achat d'achat à terme euh, vont être amenés euh, à payer euh, des appels euh, des appels de marge, euh, donc des différences de, de cours on appelle ça des appels de marge, pour ça il faut des liquidités si on, veut, si on ne veut pas être obligé de, euh, de, de vendre les, les positions et donc les vendre à perte à ce moment là, eh bien il faut pouvoir payer et pour payer, eh bien, il faut vendre des, des, des actifs colonna et évidemment quand euh, on est gagnant sur l'or ou sur l'argent, on va vendre l'or et l'argent. Alors, Avant d'attaquer euh, la, la, euh, la deuxième raison du point de vue de l'analyse de, de ce qui a fait baisser l'or et l'argent, juste une remarque sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur euh, ce que je viens de pointer, à savoir euh, le, le fait que les gérants de, de portefeuille vendent l'or, vendent les métaux et notamment l'or euh, pour se faire des liquidités, et bien, ça veut dire... Euh, indirectement, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, dans les portefeuilles, euh, les, les portefeuilles classiques gérés par des professionnels de, de la bourse, autrement dit ceux qui gèrent les fonds tout simplement, bien, ces gens-là, depuis un certain temps, maintenant mettent de l'or de manière non négligeable dans leur portefeuille. Ce qui, je l'avais souligné euh, dans une vidéo, euh, de, déjà dans plusieurs vidéos depuis quelques mois, ce qui a contribué à faire monter les cours euh, et qui contribuera. À les faire monter à l'avenir, mais on va y venir. Alors, l'autre raison qui, elle, est invoquée de manière tout à fait classique quand l'or baisse, c'est la hausse du dollar. Du moins, quand la baisse de l'or est concomitante à une hausse du dollar, ce qui est assez souvent le cas. Alors, effectivement, depuis peu, le dollar a monté et eh l'or a baissé. Eh bien, il a baissé euh, exprimé en dollars, ce qui est assez naturel. Si euh, la monnaie de référence euh, d'une matière première euh, voit son cours augmenter, eh bien, le, la valeur de cette, manière, de cette manière première exprimée dans cette monnaie, ben ça, ça c'est ce des mathématiques euh, tout, à fait, tout à fait basiques. Euh, L'autre euh, élément euh, qui lui a un peu plus d'importance que ça, euh, c'est que, euh, enfin, qui à mon sens est plus, plus parlant, a plus de sens que, que, que le premier, qui est une simple constatation arithmétique, euh, c'est que traditionnellement, l'or et le dollar ou euh, les petits mondes américains, donc les obligations du trésor américain, l'IBD en dollars, bien sûr. L'euro et le dollar sont les deux grands actifs refuges et euh, quelque part il y a une compétition entre ces actifs refuges. Bon, si euh, dans la situation actuelle un certain nombre d'investisseurs ont envie d'augmenter la pondération de leur, de leur poche protection en, en dollars, et eh bien de manière assez, euh, assez naturelle, ils vont chercher à s'alléger sur l'or, parce qu'ils sont gagnants sur l'or, pour investir en dollars. Donc c'est un peu le même phénomène de marché que celui que je vous ai, euh, que je vous ai décrit euh, précédemment, dans, au step précédent, euh, sauf, sauf que là on est dans quelque chose qui est plus, euh, plus recentré, c'est le tête-à-tête -tête entre l'or et le dollar. c'est ce qu'on vient d'observer. Maintenant il y, a le, il, y a le, il y a le long terme et euh, vous savez que personnellement en matière d'or ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus les stratégies de long terme puisque je ne considère pas l'or personnellement comme un vecteur de spéculation, on peut toujours à un moment donné dans des conditions qu'on estime très favorables euh, se mettre à, à se servir de l'or pour spéculer, pour moi l'utilité fondamentale de l'or dans un portefeuille, dans une gestion patrimoniale ce n'est pas la spéculation, c'est la protection euh, du patrimoine et du foyer dans, dans la durée. Alors sur le long terme, je le dis tout de suite, les éléments de fond qui m'ont poussé à tenir le discours que je tiens maintenant depuis un an ou 18 mois sur l'or sont absolument inchangés. Ces deux éléments de fond sont d'une part l'explosion de la création monétaire, donc qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est quelque chose dire, qui s'aggrave maintenant depuis. Euh, depuis 2018, 2019, enfin les, les choses, euh, on a découvert euh, l'affaire, le, les, les centaines de milliards de journaliers répandus sur le marché du repo aux États-Unis, donc le marché interbancaire, donc, est une situation tout à fait anormale. Euh, dont, dont j'ai traité dans une vidéo justement sur sur ce sujet. Là, il y a, il y a déjà pas mal de temps, il y a neuf mois. Euh, et puis l'augmentation augment, des, des QE, enfin, les, les stratégies euh, d'injection monétaire tous azimuts, qui ont complètement explosé avec la, la crise du Covid, donc tout ça aboutit à une augmentation massive de la, masse, de, la masse monétaire, de, la, de la masse monétaire, et cette augmentation massive de la masse monétaire, qui était déjà exagérée, complètement surfaite par rapport à, à la, à la taille de l'économie et surtout au développement de l'économie, eh elle se traduit mécaniquement par une baisse de valeur de toutes les monnaies concernées par cette politique, en particulier du dollar et de, et de, et de l'euro, euh, qui sont surtout l'euro, le champion de, de ces politiques. Donc ça, sur le long terme, ça ne change pas. Ça, ça ne fait même probablement que croître en embellir, puisque... On est prévenu, euh, M. Powell de, de la FED, donc la Banque Centrale des États-Unis, nous a informé il y a, il y a très peu de temps que euh, l'objectif euh, était de faire surgir une inflation et qu'on continuerait cette politique monétaire aussi longtemps que nécessaire et euh, notamment avec les taux nuls. Bon, tout ça, euh, ben, tout ça est très bon pour l'or, puisque le taux nul, ça veut dire que l'or n'est pas pénalisé. Lui qui ne rapporte rien n'est pas pénalisé par rapport à des placements qui veut rapporter quelque chose, puisqu'il ne rapporte rien. Euh, sauf que les, les placements en monnaie, ou libellés en monnaie, ne, ne sont voués à perdre leur valeur, vu que la tendance de la monnaie, c'est ça. Tandis que ceux libellés par l'or, par effet en or, enfin, on m'a dit l'or, Simplement, par effet contraire, monte. Voilà. Donc ça, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer, même s'il y a une pause qui se produit actuellement pour des raisons conjoncturelles, on peut être confiant dans cette dans ce soutien de long terme de l'or. L'autre élément, je viens de vous, le, de vous le citer en vous parlant de monsieur Powell, c'est le retour de l'inflation, alors qui n'est pas encore là officiellement. Maintenant, euh, je crois que c'est difficile. Quand on vit sur Terre, notamment quand on vit en France, puisque là je m'adresse essentiellement à des Français, ma chaîne ma n'est chaîne pas internationale, euh, ni anglophone, elle est purement francophone. Je m'adresse à des Français, peut-être à des Canadiens, des, des Canadiens, des Suisses, des Luxembourgeois, des Belges. Euh, il est difficile de constater, enfin de ne pas constater quand on fait ses courses depuis le Covid, que les prix, le panier de la ménagère a très fortement augmenté. Il a augmenté de, de 20%. Enfin, on, moi j'écoute ce que me dit mon épouse, j'écoute ce que me disent des tas de gens, bref, je constate moi-même. Bon, voilà. Donc il y a une inflation qui revient, alors même si aujourd'hui elle n'est pas reconnue par les stats, et d'ailleurs ça, ça interroge, j'envisage de faire une, une nouvelle vidéo sur ce thème, que je n'ai jamais, jamais, jamais abordé pour lui-même, donc, le retour de l'inflation ou la crainte du retour de l'inflation, qui est d'autant plus à craindre maintenant que c'est un objectif affiché des autorités américaines euh, qui mettent le paquet là-dessus. M. Paolo a même dit que, que si l'inflation revenait, eh bien, il continuerait à injecter de la monnaie euh, jusqu'à que les 2% soient atteints et soient atteints de manière durable. Bon, alors tout ça, euh, tout ça donne à penser que effectivement, on va finir par. Mesurer officiellement une inflation, et je pense que le jour où on va mesurer qu'il y a 2% d'inflation, ça veut dire que derrière il y a 20%. Voilà. Euh, les gens s'en rendent compte, euh, parce que même si on n'est pas abonné, euh, abonné aux publications de l'INSEE ou ce genre de choses, on voit bien que. Euh, donc tout ça, ce euh, sont des choses qui euh, poussent mécaniquement euh, les gens vers l'or, donc tout ça soutient, sont des soutiens mécaniques de l'or. Donc là maintenant on en arrive à la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ou en tout cas, qu'est-ce que moi je recommande de faire ou qu'est-ce que moi je vais faire Donc avant de répondre à cette question, il faut quand même poser une nouvelle question ou envisager un autre cas, c'est l'or et l'argent peuvent-ils aller significativement plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui Alors pour ceux qui s'accrocheraient à l'idée que surtout il ne faut pas de l'or de baisse, je vais leur faire de la peine parce qu'à mon avis il peut aller significativement plus bas, il suffit d'avoir un tout petit peu de mémoire, et se rappeler que, je crois que c'était le 5 juin, euh, il était à 1492 euros, alors qu'aujourd'hui on, on est à 1606, euh, en tout cas à l'heure où j'ai fait cette vidéo, on était à 1606, euh, et que euh, en mars, ça va être le 19 mars, donc au, au, plus, au plus bas de l'effondrement des cours des actions et donc de l'or pour la raison que je vous ai expliquée en début de cette vidéo, il était il est tombé à 1350, dans les deux cas je parle en euros. Autrement dit, l'or peut effectivement aller beaucoup plus bas dans, dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas évidemment s'il ira beaucoup plus bas. Euh, donc la question, euh, la question dont celle-ci était préalable, c'est qu'est-ce euh, qu'il -ce qu faut faire maintenant Est-ce qu'il faut vendre euh, Est-ce qu'il faut racheter de l'or Alors si on est spéculateur, il faut peut-être vendre, ça j'en sais rien, là je ne raisonne pas en spéculateur, il faut peut-être vendre en se disant que l'or va encore baisser, on se rachera plus tard. Enfin bon, très bien. Euh, je, pas, je ne mets pas, pas ça dans mon débat, donc je suis désolé s'il y a des spéculateurs parmi ceux qui me regardent, je, là je ne peux pas les, les aider. Euh, par contre, si on est investisseur à long terme dans une, une optique de protection du foyer et du patrimoine, ce qui est la mienne, et ce qui est, je pense, celle de, bah, de tous ceux qui m'ont acheté ma, ma formation euh, sur l'or, euh, je pense qu'il ne faut pas vendre, il faut même euh, se préparer à en acheter d'autres. Alors pas forcément au cours actuel, parce que les cours actuels, je viens de le dire, sont encore susceptibles de, de baisser, mais il faut suivre l'évolution des cours de l'or, euh, attendre que le plancher soit atteint. Alors comment on saura que c'est le plancher Bien, On le saura tout simplement parce qu'à partir d'un cours X, peut-être ça sera 1500 euros, 1400, je ne sais rien, euh, on va constater que ben, ça se met à remonter et que la, la, la hausse ne dure pas 24 heures ou 48 heures, mais qu'elle qu continue. Et puis on aura toujours les indications de, de nos amis, les, les analystes, euh, ceux qui font de l'analyse technique, etc., qui vont nous dire que, dans, dans leur science, ou leur, euh, leur, euh, enfin, leur pseudo-science, ce n'est pas moqueur de ma part, mais euh, enfin, c'est quelque chose d'empirique, voilà, c'est le mot que je cherchais, eh bien, euh, l'or a buté sur la, résist, la résistance, euh, qui a, je ne sais pas, 1395, euh, qui n'a pas crevé cette résistance, et donc maintenant qu'il commence à monter et eh bien la prochaine résistance euh, enfin, l'or a buté plutôt sur un soutien puisque quand ça, on descend on appelle ça des soutiens, il, il recommence à monter euh, le prochain la prochaine, la, euh, prochaine niveau qui cette fois c'est une résistance c'est euh, je sais pas moi 1500 ou 1700 enfin, peu importe donc l'or à ce moment on peut dire l'or est reparti pour monter probablement pendant encore des semaines et des mois donc c'est le moment de charger la mule. En tout cas, en procédant de cette manière-là, on a quand même peu de chances de faire des bêtises, surtout si on le fait, bien sûr, progressivement. Il ne faudra, faudra pas se précipiter comme, comme des malades, hein. faire du all-in, comme disent les, les traders à la mode et anglo-saxons. Euh, je vous rappelle que parmi les, le BABA en matière d'investissement, en particulier dans l'or, c'est euh, de faire un money management, c'est-à-dire d'investir régulièrement, en particulier quand des opportunités de cours se présentent. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'or. Alors, pourquoi je vais vous dire ça ben, Tout simplement parce que ce sont les, les réflexions euh, dans lesquelles, euh, avec lesquelles je, je me débat depuis, euh, depuis une semaine ou, ou depuis 15 jours, puisque vous le savez, moi-même, j'ai investi dans l'or, j'ai notamment réinvesti à l'occasion de ce qui s'est passé euh, ces derniers temps, et je, et je vous l'avais dit, euh, donc je... Les, les cogitations, les, les, les considérations que je viens de développer, je les ai développées pour moi depuis un certain temps, euh, elles me paraissent à la fois documentées et marquées au coin du bon sens. Maintenant, euh, euh, je suis évidemment tout à fait euh, favorable à entendre d'autres considérations, d'autres avis, pour autant qu'ils soient également documentés, documentés et réfléchis. Donc pour ça, vous le savez, ben, utilisez la zone commentaire de la vidéo pour vous exprimer. Si au principe de cette vidéo vous a plu, bien sûr, levez le pouce. Vous savez à quel point c'est important. Partagez-la et puis si jamais ce n'est pas fait, abonnez-vous. Avant de vous dire au revoir, en attendant la prochaine vidéo, je vous rappelle que directement sous l'écran, sous enfin quelques centimètres sous l'écran, vous, vous aurez un lien qui vous permet d'accéder à, à ma formation sur, sur, sur l'ordre qui est en ligne depuis quelques semaines. Euh, vous pourrez également en tout ce lien accéder au, au PDF que j'ai mis en ligne euh, la semaine dernière à l'occasion de ma vidéo précédente, euh, expliquant quelles sont à mon avis les cinq choses qu'il convient de faire à l'heure actuelle euh, du point de vue de, de, la, de la gestion de son patrimoine dans les conditions qui sont, qui sont celles d'aujourd'hui. Et puis si vous descendez plus bas en cliquant sur le plus PLUS, vous trouverez l'ensemble des, des liens que je propose. Voilà donc cette vidéo est terminée. Je vous en souhaite bien sûr d'en tirer le meilleur profit et je vous dis à très bientôt